Alors, l'histoire d'Anna et le vent, c'est euh, l'histoire d'une petite fille qui habite un village de papier. Et c'est des habitants qui sont très, euh, euh, très minces, frêles, et qui ont l'habitude de grands vents pendant cinq jours dans l'année. Et, et là, de, de façon inexpliquée, il y a des vents. Le vent. Euh, Continue et met en danger le, met en péril le, le, le, le village et, et, tout, et toute la population. Et donc, une petite fille qui est très ingénieuse et, et, et très frondeuse décide de, de, partir à la, à la découverte de, de, ce qui fait danger à son village et décide d'aller, d'aller à la recherche et de résoudre le problème. Alors, le projet, il est né il y a six ans de façon... Euh, c'était très très, très très long. Euh, le, ce qui s'est passé, c'est que pour le, mon premier album, je l'ai fait il y a à peu près sept ans, et euh, c'est une, une auteure qui est venue me rencontrer en librairie, d'ailleurs, c'est en dédicace, et elle m'a proposé euh, ce texte-là, qui m'a beaucoup plu dès le début, mais euh, Clairement, euh, comme c'était l'histoire d'une petite fille qui vivait dans un village de papier, je savais très bien que enfin, l'idée m'est venue tout de suite, le texte m'a beaucoup plu, et euh, de, de faire tout en papier découpé, parce que c'était une évidence, mais c'était vraiment une, une technique que je ne connaissais pas. Alors, je me, je me suis donné le temps euh, de, bah, de, de découvrir un petit peu la technique, euh, de me l'approprier. Et entre temps, j'ai eu plein de propositions de commandes, etc. Donc, finalement, euh, j'avais un peu peur. Hein. Du coup, je, je, je lui ai demandé euh, vraiment si elle était euh, d'accord pour me laisser le temps de maturer euh, le, ce projet-là. Et elle était ravie. Donc, elle m'a laissé, effectivement, et je lui la remercie parce qu'elle m'a laissé le temps de, de, de le mettre en route et finalement, au bout de six ans, je me suis euh, sentie prête de le faire. Donc ça a commencé comme ça, c'est vraiment une, une histoire de rencontre avec euh, l'auteur qui s'appelle Joël Véranque Et, euh, et d'ailleurs, le, le texte est très beau parce qu'il s'agit aussi d'une rencontre de deux, de, de, de deux mondes. Alors euh, du coup, effectivement, comme euh, c'était une évidence, puisque c'est un village en papier, et comme c'était du pliage et du découpage, je, je me suis dit que c'était quelque chose en plus. Euh, la, le, le papier est, est un matériau très très important dans mon travail de toute façon, et dans le travail de tout euh, illustrateur, parce qu'on travaille beaucoup sur papier. Et, euh, et je trouvais que là vraiment c'était le sublimer que de l'utiliser comme, euh, comme étant euh, euh, matériau pur, et euh, qu'on allait reconnaître. C'était très important qu'on reconnaisse le blanc du papier, qu'on reconnaisse que tout soit fait en papier. Donc j'ai rencontré euh, effectivement, d'où le, le choix du découpage et de cette, de cette technique, mais j'ai rencontré euh, euh, très peu finalement euh, de, de problèmes techniques quant à la, au découpage, à la construction puisque finalement, bon, c'est juste une, une façon de faire différente. Au final, dans la mise en place des scènes, dans, la, dans, dans, le, dans, le, dans le découpage, au contraire, moi, je trouve que ça m'a donné plus de liberté parce que c'est quelque chose que, en fait avant d'être illustratrice, j'étais peintre et on avait beaucoup de, de repentir enfin, dans la peinture euh, on, on fait des allers viens, on peut euh, reprendre sur quelque chose euh, sur une peinture euh, en illustration en général c'est beaucoup plus euh, fixe, c'est à dire qu'on a des idées au départ donc euh, toute la période de, de créativité elle est au début et ensuite je, je fais beaucoup de euh, j'ai un gros temps où je reproduis en fait ce que les, les idées que j'avais au départ et c'est vraiment comment dire une période très euh, euh, très fastidieuse parce qu'en fait je, je, je, je fabrique ce que j'avais prévu dès le début donc n'ai pas vraiment de créativité. Je suis vraiment dans, le, dans une période d'exécution. En revanche, dans le papier découpé, ce qui est très chouette, c'est que on, euh, dans tout le moment où je, où je construis ma scène, je peux reprendre des éléments, je peux les enlever. Si ça ne fonctionne pas, comme c'est en 3D, euh, bah, je peux les abandonner et je rajoute autre, autre chose. Donc la création, elle se fait vraiment tout le long. Et finalement, c'est pas dans... Euh, euh, au, au contraire, j'avais beaucoup de liberté dans, dans cette technique-là. J'ai retrouvé beaucoup de liberté dans cette technique-là. En revanche, la, la, vraiment, la, la, le, la facette la plus compliquée, c'était la photographie, qui était la dernière, euh, vraiment la dernière étape. Et au début, j'étais vraiment pas du tout inquiète, je me suis dit que c'était vraiment, que ça allait être très facile avec un appareil photo, j'allais placer les éléments. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment à ce moment-là que c'était euh, le, le plus gros du travail, c'était sur la photographie et je suis super contente parce que euh, vu d'où je suis partie, j'ai réussi à avoir à obtenir un, un certain euh, comment dire. Euh, j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, mais j'ai pu m'approcher un tout petit peu de, de ce que je voulais que ça fasse. Mais euh, j'ai eu beaucoup de chance avec la fabrication, c'est à dire qu'ils ont ét, ils ont fait un travail formidable en, en fabrication pour le bouquin. Donc. Euh c'est chouette d'avoir été euh, comment dire, épaulé de cette façon-là. C'est vraiment une, une rencontre sur l'ouverture, sur parce que c'est vraiment, vraiment l'idée de, de, de la main tendue, l'idée de, de l'entraide et l'idée de, de cette euh, occasion de... de, euh, de, de, de de montrer que chacun a, a des ressources et que chacun a des, des choses à apprendre à l'autre. C'est vraiment l'idée de la rencontre, c'est-à-dire qu'en général on a peur, on a tous peur de ce qu'on ce qu ne connaît pas, mais c'est en apprenant à l'apprivoiser, en apprenant à, à, à découvrir les, les, les, les qualités et puis les défauts aussi des autres, qu'on qu se... comme ça, qu'on... Qu qu'on qu va vers, euh, vers l'eau et tout à fait c'est vraiment une, une idée euh, qui sous-jacente mais qui euh, transparaît j'imagine et je, euh, enfin, je l'espère pour les enfants c'est vraiment une, une idée sur l'ouverture. Alors euh, mon propre rapport à la nature, euh, et, déjà il faut savoir que je suis citadine, donc mon rapport à la nature en fait elle s'est révélée euh, très tardivement et euh, mais euh, c'était un petit peu une avec la sagesse, j'ai envie de dire, parce qu'en grandissant, euh, j'ai appris à attendre, comme, un peu comme Miyuki. C'est-à-dire que j'étais très pressée de tout en entreprendre. Je voulais que ça aille vite. Et, euh, et, et au final, comme comme tout euh, euh, bah, bah, comme tout enfant pressé, finalement, c'est même même même l'édition. J'y suis arrivée tardivement puisque j'y suis arrivée euh, il y a seulement euh, sept, sept six, alors sept ans à peu près. Euh, vraiment, c'était c'est ma deuxième vie on va dire, après avoir eu mes enfants. Et peut-être que mes enfants aussi m'ont appris à, à la, la patience. Et je pense que de toute façon, dans un monde dans lequel on va excessivement vite, euh, il y a besoin de, de, de, cette, de, de ce temps de, de, de rêve, d'imaginaire, euh, d'ennui et, euh, et, de, et, et de nature qui, qui, nous, comment dire, per, qui nous permet de, de nous recentrer un petit peu sur... Euh, euh, sur, sur des choses importantes et sur des choses euh, euh, euh, qu'on a tendance à, à écarter un petit peu pour, euh, pour, pour aller vite. De toute façon, on doit apprendre à cohabiter avec elle, on doit apprendre à euh, prendre euh, apprendre exemple sur elle. Parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que, que la musique. Ce qu'on qu essaye de faire tout le temps, mais ce n'est pas possible. Dans mes albums, on retrouve beaucoup de questions un petit peu universelles. Et c'est euh, cet universalisme que j'aimerais bien euh, changer. C'est que je trouve que de, de nos jours, on veut aller trop vite, euh, on veut cloisonner, on veut, euh, euh, avec une bienveillance euh, apparente, on veut essayer de rendre les, les choses entre guillemets euh, euh, plus faciles à appréhender, que ça aille plus vite, on veut des réponses rapides alors que ça n'existe pas et, euh, et tout ça en fait on l'a depuis le début, c'est universel, c'est que le, le monde est compliqué, euh, le monde est euh, euh, parfois absurde et, et parfois le monde est, et, euh, euh, demande du temps, il n'y a pas de questions et il n'y a pas de réponse euh, parfaite et unique et il euh, faut apprendre à... et, et en fait plus de, de tolérance mais dans le bon sens du terme, plus d'ouverture dans le bon sens du terme, et plus de, de, de, de liberté, euh, mais de, de façon euh, pas, euh, pas avec des, euh, des, des, comment on appelle ça, des représentations surannées et euh, juste bienveillantes. C'est vraiment le c'est ça qui, je trouve, qu'on qu perd beaucoup.